C'est Winman Contraint avec vous. Euh, toujours content de savoir que mes fidèles abonnés sont toujours présents. Marathon du mois d'avril, 30 vidéos en 30 jours. Et hey, pas facile. Un pouce, un commentaire euh, en bas. Et puis, euh, c'est gratuit, c'est gratuit. N Oubliez pas mon Instagram. 2000 abonnés déjà. Et YouTube, ça va très bien aussi. Donc, on continue avec une vidéo SQDC. Et oui, on y va avec une marque qu'on ne connaît pas ici chez Winman de euh, Cannabis produit au Québec Dans la ville de Verchères Sur la rive sud de Montréal Wedding Crusher La variété Wedding Crusher Winman si si aime le Wedding Crusher Je ne sais pas si j'avais essayé ça Aux Indiens Aoka Les Amérindiens d'Amérique Ou si j'avais reçu un cadeau Ou peut-être même les deux J'aime le Wedding Crusher J'aime le Wedding Crusher. J'ai appris quelque chose aujourd'hui en allant sur ma Bible du cannabis. On parle ici de Leafly, un site internet que j'aime beaucoup. Mais ben, ce que j'ai appris, c'est que le Wedding Crusher, croyez-le ou non, c'est fait avec du Wedding Cake. Je savais que j'aimais le Wedding Crusher. Il y a une raison pour ça. J'aime le Wedding Cake. Mais c'est fait avec du Purple Punch. J'étais pas trop sûr avec le Purple Punch. Euh, J'ai toujours l'impression que le Purple Punch goûte le raisin. Euh, mais pourtant, le Wedding Crusher que j'avais fumé, ça, goût, ça goûtait pas le raisin au, au deux, euh, aux deux occasions. Donc, je vais vous juste lire euh, rapidement la description euh, du Wedding Crusher sur Leafly. Euh, Wedding Crusher... Wedding Crusher. Donc, Wedding Crusher, also known as... Wedding Crasher, c'est la même, même, même affaire. L'autre, il y a un S. Donc, c'est un hybride de wedding cake mélangé en Purple Punch. C'est fabriqué par symbiotique Génétique. Euh, ta, ta, ta, ta, goûte un peu la vanille. Et un goût de raisin sucré. Donc, euh, un peu terreux. Gazi. Et petits fruits, fruits des champs. Donc, ça, c'est la description de les Donc, ça peut goûter un peu un peu de tout ça, tout dépendant du phénotype. On sait très bien, euh, le Wedding Crusher va pas toujours goûter tous ces arômes-là. Euh, des fois, sûrement qu'il y a des phénotypes qui vont goûter plus les petits fruits. Euh, D'autres, à l'occasion, le raisin, euh, à l'occasion, goût de vanille et goût gazi. Ce qu'on recherche souvent chez les abonnés de Winman. Donc, si on regarde le Wedding Crusher, à la SQDC, 29$ et 30 sous, donc on sait qu'il y a eu des augmentations de prix dernièrement, euh, 90% des produits ont des augmentations, donc des produits à 25$ maintenant, c'est difficile à trouver. Maintenant c'est toujours 26, 27 dollars. Donc maintenant qu'est-ce qu'on pourrait se dire C'est on, on veut en bas de 30 dollars. Hein? On veut en bas de 30 dollars. On, on dirait que c'est plus possible d'avoir des produits à 25 dollars. Il, il faut absolument euh, briser un autre 5 dollars et euh, aller dans la tranche là 26, 27 entre 25 et 30. Possibilité entre 18 et 25 taux de THC. J'ai eu 19. Point 10, 19.1 Considéré un hybride selon le site de la SUDC, à dominance indica. Terpène dominante, cariophyllène, on a peur, on n'a pas peur? N'ayez pas peur. Cariophyllène est notre ami. Euh, ensuite de ça, Limonène Myrcène. Limonène, Myrcène. Je pense que si on écoute Winman juste un peu, on sait que Limonène Myrcène, c'est mon duo de terpènes préférés. Et est-ce qu'ils écrivent les terpènes sur le contenant? Euh, non. Oh, oh, oh, 1.7 de CBD. Ça se peut-tu? Ouais, ouais, 1.7 de CBD. On peut aller jusqu'à 1, mais je pense que j'ai 1.7. Ça se peut-tu? Euh, c'est virgule, c'est virgule. En tout cas, on s'en fout, 1% de CBD. Ça va être pas pire, je pense. Le petit goût de limonène est là. J'ai vraiment hâte de le grainer, de le fumer. Ouais, ça sent, ça sent un peu le gaz, le diesel. Donc le limonène est très présent. Euh, J'ai, hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça fait deux fois, je le dis. Hein? <rire> Donc on va regarder ça de près, à plus près à la caméra immédiatement. Alright gang, on est avec le Wedding Crusher d'Agropod, vraiment content de savoir qu'il y a pas de pochette d'humidité, on dirait que je suis allergique à ça, j'aime pas, pas beaucoup ça, cocotte très très très dense, euh, rien d'extraordinaire, mais l'arôme est là, je vais aimer cette, euh, je pense bien d'aimer ce cannabis là, euh, je pense que ça va être un très bon phénotype de Wedding Crusher. Euh, tellement là que, que je, je sais que c'est pas super beau pour les yeux. Je veux vraiment les grainer. Je veux vraiment en fumer un immédiatement. Donc on fait ça là. Tout de suite. Alright, on est de retour avec le euh, Wedding Crasher. Comme d'habitude, je vais mettre une belle photo sur euh, mon Instagram. Euh, J'ai mis chandail du Canadien ce soir. Dernière partie de l'année. On finit dernier au classement. Euh, pour leur pêchage, on sait très bien là, que cette année, leur pêchage, euh, les 5-6 premiers joueurs euh, sont presque pareils. Il euh, faut vraiment aller euh, pour l'année prochaine, pour le premier choix. Est-ce qu'on va finir dernier deux années de suite? On va voir euh, Corner Bédard, je crois, le joueur euh, par excellence là, qui va être disponible l'année prochaine. Donc le Canadien de Montréal, dernier match ce soir contre les Panthers de la Floride. Donc, euh, vraiment là, euh, Wedding Crusher ici, euh, j'ai grain de ça immédiatement, j'ai vraiment hâte de, de fumer ça. Donc, euh, 19.10 de THC, est-ce que les terpènes vont compenser, est-ce que les terpènes vont améliorer le buzz, est-ce que ça va... Ouais, ça a l'air pas pire, ça a l'air pas pire, on continue, on va, on va rouler ce joint. Avec les arômes suggérés par le site de SQDC, sucrés, fruités et floral. Donc, il euh, n'y a pas le mot « diesel » là-dedans. Ils, ils sont drôles. Le, le site de SQDC s'est euh, rendu drôle. C'est rendu drôle. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo SQDC. En regardant les terpènes du dernier produit. Il y a deux fois le mot pinène. C'est très drôle. La pinène euh, est en double. Bon, là, il est un petit peu trop gros. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Alright, n'oubliez pas, marathon du mois d'avril, 30 vidéos en 30 jours. Alors, regardez toutes mes vidéos, mettez des pouces, s'il vous plaît, écrivez un commentaire. je vais en enlever un peu, j'essaie toujours de faire 7 joints avec un 3.5 donc 0.5 g du joint et puis au début de la légalisation euh, j'essaie de faire 10 joints avec un 3.5 euh, c'est terminé ce temps là maintenant là, j'essaie de faire 7 joints tout le temps tout le temps par contre je fais toujours 7 joints avec un 3.5 un petit plaster pour euh, solidifier le bout de mon joint et finalement le joint qui est fini d'être roulé. Hey, tu roules mal tes joints! Donc, Wedding Crasher, ça me paraît pas si pire. Maintenant, le vrai test. Le vrai test. Les autres produits d'AgroPod. Les autres variétés. C'est vraiment à cause Wedding crasher que j'ai été attiré. À cause de la variété. Plusieurs nouvelles variétés ces temps-ci. Regardez Winman. Plusieurs vidéos SQDC s'en viennent. Agropod ont un jean -Guy. Ils ont un strawberry cream un wedding cake et un crème de menthe. <coughs> il est bien, il y a un petit côté floral, hein? Euh, <coughs> Le petit truc côté cariophilène me dérange pas. Euh... Moi j'avais dit diesel floral. Diesel n'est pas écrit. Floral est la troisième. Euh, arômes arôme naturel. Puis Floral, c'est représentatif par quoi? Par la, M la Myrcène. <cười> Moi je le trouve très fort pour un 19%. Justement, euh... <coughs> les terpènes sont présentes. Les terpènes sont présentes. Plusieurs goûts, plusieurs euh, arômes dans le, le, le, le joint. Un euh, cannabis qui est quand même très bien. Je dis euh, diesel. À cause du, du limonène. Floral. Un bon floral. La cendre est belle, je t'en un chuchu, c'est bien, c'est quand même bien, c'est quand même bien. Uh, diesel floral, diesel floral. Donc, 30 donc c'est 29 et 30. 29 et 30. Euh, regarde pas le théo THC. Il est efficace. C'est vraiment diesel floral. Si t'aimes diesel floral, assez toi. Il va être très bon. Cannabis de qualité. Euh, il me fait avoir chaud, man. Euh, bon buzz. Hybride. À dominance indica. Euh, carioflen, ça va très bien. Sucré, je trouve pas. Euh, limonène, oui, on l'a dit, diesel, limonène. Euh. Floral, je ne sais pas si t'es accordé à quoi. là. Donc, je te laisse là-dessus. Je vais terminer euh, mon euh, Wedding Crusher. Beaucoup de compétitions. Je ne penserais peut-être pas en racheter. Euh, je ne suis pas un gars floral. Il euh, y en a qui vont l'aimer. Il y en a qui vont l'aimer. Il est disponible seulement en ligne. Il pas disponible dans succursale. Euh, il est fort pour 19%. Donc je te laisse là-dessus. Euh, je trouve pas quel goût de vanille selon les flics. Je trouve euh, distéreux. Moi, c'est même pas écrit en plus. Floral. Mais gazi en tout cas. Alright gang. Je te laisse là-dessus. On se revoit très bientôt. Dans une prochaine vidéo. Ciao.